J'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne qui est dédiée à mille choses, euh, mais tout particulièrement aujourd'hui au CrossFit Game euh, et notamment aux Open. Alors ma chaîne n'avait pas du tout dédiée à ça, elle est dédiée au sport en général, à la pratique de l'haltérophilie, de la gymnastique, des conseils divers et variés sur la prépa physique et sur plein de principes euh, qui sont susceptibles de vous intéresser, j'espère. Euh, aujourd'hui, cette vidéo, elle a pour thème du 22... Putain, j'ai vraiment du mal avec le 21, 22, 21, 22... On on est en 2022. Rentre-toi ça dans ton putain de crâne. 22.2. Euh, <rire> et euh, alors, là, on est la veille. Donc, on est jeudi soir. Euh, je, viens de, je, je regarde ici parce qu'en fait, euh, j'ai mis le live euh, des, des, des, bah, des CrossFit. Euh, de crossfit. Du coup, j'ai un peu regardé le passage de Laura Horvath et euh, Justin Bideos. Laura Horvath que j'aime beaucoup, qui est une, une athlète euh, vraiment très passionnante, euh, qui est coachée en plus par une personne que je connais... Euh, et de, dans mon entourage de, de copines donc je suis vraiment euh, très contente de voir euh, les résultats qu'elle a fait euh, Anyway, avant de commencer cette vidéo et de vous parler du 22.2 et de vous emmener avec moi euh, avec Lucas, je vais vous expliquer 2-3 trucs mais avant abonne-toi à cette chaîne ça serait trop trop cool que tu t'abonnes à cette chaîne, que tu puisses voir un peu ce qui s'y passe sachant qu'en ce moment je travaille très dur sur ma nouvelle marque qui s'appelle Sport euh, et pour l'instant, j'ai rien dit. Vraiment, j'ai absolument rien dit sur euh, ce que ça va être comme marque, qu'est-ce qu'il qu qu y aura dedans. Euh, voilà, j'ai rien dit. Donc, n'hésite euh, pas à retrouver l'Instagram de Sport, à retrouver mon Instagram la Cher. Et euh, plus on est de fous, plus on rit. Donc, si jamais mes vidéos intéressent n'importe qui dans ton entourage, n'hésite pas à partager mes chaînes. Je pas temps ai... <rire> Donc euh, voilà. Alors. Euh, avant de commencer je voulais vous expliquer euh, pourquoi, parce que je ne vous l'ai pas dit, pourquoi euh, j'ai mis à l'honneur Lucas et qui était Lucas Alors les gens qui me suivent depuis un paquet de temps le savent, ils savent qui est Lucas mais euh, toi peut-être pas euh, Donc euh, je t'explique, Lucas c'est très simple ça fait 5 ans que je l'ai en coaching, euh, je l'ai rencontré il avait 16 ans Aujourd'hui il en a 20, 20 ou 22, 21, 21 euh, et euh, du coup je le coach pour, des, pour ses propres objectifs et euh, c'est génial, c'est incroyable, c'est génial. Et en fait, il est arrivé à un tel niveau aujourd'hui qu'on peut prétendre à l'emmener sur des compétitions euh, euh, élitistes. Je l'espère pour lui en tout cas. Euh, du coup, Lucas, c'est une personne qui suit mes programmes euh, tous les jours, mes programmes personnalisés. Donc lui, il suit l'option euh, complet. Euh, donc c'est un programme qui euh, avec qui je mets, donc je, je mets dans ce programme-là des warm-up, des skills. Donc skills égale apprentissage, warm-up entra euh, entraînement, euh, échauffement, euh, des medcon ou des, des workouts, donc euh, en fonction de ce que je veux que mon athlète ressente et travaille et ses objectifs du coup, et des renforts. Donc lui il a cette option là l'ensemble de ces blocs là ne dure pas plus d'une heure et demie. Pourquoi je vous dis ça Parce que Lucas aujourd'hui il a un énorme niveau, sincèrement il a un très très bon niveau et il n'en fait pas plus que ce que je lui demande et c'est euh, environ une heure et demie. Je suis pas du tout pour les gens qui font des entraînements de 4 heures euh, il vaut mieux comme on dit, il vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Et du coup, il vaut mieux un petit entraînement extrêmement bien fait avec toute l'énergie que vous avez, avec, euh, vous voyez ce que je veux dire, avec beaucoup, beaucoup de, euh, de de mentalité, de de peine, parce que c'est dur l'entraînement, plutôt que euh, des entraînements de 3 heures qui ne vont absolument rien vous apporter au final. Donc du coup, euh, voilà, lui, il suit ça. Donc si vous voulez aller voir, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet où on voit absolument les détails de cette programmation. Bref, donc euh, le premier Wood, je l'ai emmené avec moi, il a fait un top 30 européen, donc ça c'est nickel. Euh, il est je sais plus combien en France euh, Il fait un top 10 ça fait Très facile Donc ça c'est très très bien Il a fait un très bon score Et on est vraiment fiers Lui et moi Parce qu'on est une team Et euh, on est fiers tous les deux Parce que voilà c'est beaucoup de travail Et donc j'espère que ça va l'emmener très loin 22.2 euh, Ça y est il est sorti 22.2 Donc on est sur euh, un four time Donc il faut terminer le plus rapidement possible Un four time Avec deux exercices Deadlift C'est 105 pour les hommes et... Attendez, je ne me souviens plus de combien c'est. Euh, 155 LB. 70. 70 pour les femmes et 105 pour les hommes à peu près. Euh, c'est des charges standards, euh, des deadlifts que vous trouverez, euh, genre euh, les trucs comme Diane ou ces genre de workout un peu difficile. Donc, c'est euh, des charges qui sont, qui sont lourdes, bien sûr, mais quand tu quand es athlète, normalement, euh, c'est des woods où on te met pas énormément de répétitions euh, pour que ce soit dur, justement. Donc là, il y a beaucoup de répétitions euh, et c'est ça euh, le problème. <rire> Donc, en fait, le format, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, time Okay. Euh, deadlift et Burpees. Bug. Et, <rire> et Burpees Facing. Euh, J'ai bugué parce qu'en fait, moi. C'est trop drôle parce que le facing, je l'oblige à Lucas. Mais vraiment. Enfin, je vous parle de Lucas, mais j'ai plein d'autres athlètes. Hein. Je pourrais vous citer euh, Miguel, que j'entraîne aussi euh, sous les, sur, quasiment sur les mêmes principes que Lucas. Je pourrais vous citer Hugo. Je pourrais vous citer pas mal de personnes que j'entraîne exactement sur le même principe-là, euh, à savoir compétition. Et du coup, c'est vrai que Lucas, je, je l'oblige depuis toujours à faire du facing parce que le facing, c'est plus difficile. Et moi, je veux que mes athlètes s'entraînent sur ce qui est difficile. Comme ça, quand ils arrivent en compétition, rien ne les étonne. Rien parce qu'ils ont tellement l'habitude en fait déjà de faire euh, des choses difficiles avec moi que limite c'est oh ça va <rire> Et ça c'est vraiment, euh, c'était vraiment important euh, de mettre ça dans mes, dans mes workouts euh, Donc euh, voilà, donc ça c'est le workout euh, du 22.2 euh, Je suis devant le live et euh, Laura Orvart a fait 9 minutes 30 pile poil et Justin Mideros a fait 7,56 euh, Voilà Et euh, euh, euh, Saxon Penchik de la famille Penchik, parce qu'ils sont beaucoup, ils sont tous athlètes d'ailleurs, euh, il a fait, je crois, 8 minutes 30, si c'est un truc dans le genre. Donc, euh, à rentrer dans le time cap c'est déjà difficile, ce sera difficile pour beaucoup de personnes, je vous le dis tout de suite. Euh, si eux, ils galèrent un peu, Laura Orvart est une très bonne athlète. Hein. Euh, si elle... Bon, elle est massive, elle est très massive, donc je pense qu'elle a dû galérer un petit peu par rapport à son poids de corps. Euh, cela dit, pour euh, des athlètes comme ça, euh, voilà, si 10 minutes déjà, c'est pas évident à rentrer, euh, nous, euh, ce sera encore plus euh, difficile. Donc euh, voilà, de ce pas, ce que je vous propose, c'est que moi, je vais dormir, <rire> je vais aller dormir euh, et on va se retrouver dès demain, euh, dès demain euh, avec euh, Lucas, tout simplement. Et, et puis voilà, on va voir Lucas. Moi, Lucas, je vais envoyer ses instructions par téléphone. Euh, on a discuté du Wood. On verra demain aussi deux, trois ajustements par rapport à son mental et puis ça part. Ça part, donc euh, je vous emmène demain avec moi, euh, tranquillos quoi. Euh, je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à demain. Ça part. Lucas Buisson, CrossFit Tanka, 22.2 RX Home. Alors, on a une barre ici. On voit pas, mais 20 kills. 1 kg, 20, 20. C'est les barres rogues. Tac. 20, 20, 1. Et tac. Ok, voilà, ok, mets, euh, pas start, mais pas star, mais mets là en place. Voilà, nickel. 3, 2. Sachez que toutes les personnes qui vont faire ce mood, euh, si vous le finissez, envoyez-moi un message. On veut, je ne sais pas qui crie, désolé, c'est pas moi. Mais envoyez-moi un message parce que c'est très intéressant de savoir qui l'a fini. Je pense que pour le finir, il faut être dans un, dans un bon mood. Il faut avoir euh, tous les... comment dire... que votre cardio, que vous vous sentiez bien, que vous soyez en forme, que vous soyez peut-être bien entouré, euh, que vous manœuvriez, euh, que vous manœuvrez bien euh, les gros charges. Hum, en tout cas, euh, notez-moi vos résultats en commentaire, dites-moi combien vous avez fait parce que ça m'intéresse Et, euh, et euh, voilà, on se retrouve de toute façon pour euh, le 3 Là, Lucas, là, là, Lucas, il va, là, là, Lucas, il va se réveiller là <rire> Ah bah, il <rire> y aura ah ouais. euh, euh, <rire> <rire> <rire> <rire> Des snatches à 150 ça Tu fais pas 150 Tu vas pas, pas aux open Tu vas pas au CrossFit Games 159 Là on a un athlète là, un athlète qui vient tout droit de la Martinique. Lui-même, il sait pas encore qu'il est athlète, mais à ton moment, à ton moment, il fait carrière. Suivez-le, suivez-le. Et là, il y a Lila. En tout cas, bon courage à vous tous pour ce 22.2. Putain, j'ai vraiment du mal avec les 22, 21, 21.1, 22, 22.2, 22.2. Et on bon. se retrouve la semaine prochaine. Bisous.